Si travailler plus dur rendait plus riche, alors ceux qui travaillent de 6h à 17h seraient millionnaires. Salut, je suis l'ancien gérant investisseur numérique. J'investis dans des entreprises qui font du financement participatif depuis deux ans aujourd'hui. J'investis dans des domaines du transport, à l'intelligence artificielle, en passant par des portefeuilles globaux d'investissement et dans des entreprises qui font dans le domaine médical et aussi de l'environnement. Je partage avec vous cette chaîne les différentes leçons que je tire de mon investissement dans ce domaine du financement participatif, et aussi ces différents projets, afin que vous aussi, vous puissiez les connaître et vous lancer aux besoins. Alors si vous voulez vous aussi faire partie de cette aventure, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la chaîne pouce Bleu, ça me fera énormément plaisir. Je laisse en description les liens vers les différents projets, afin que vous aussi, vous puissiez les connaître. Alors, à cette année qui tend à sa fin, euh, je fais cette vidéo pour vous dire une chose. C'est que dans cette année 2021 qui débute, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs et de vous donner tout pour pouvoir les atteindre. Faites différemment cette année. Fixez-vous des objectifs. Si vous voulez avoir plus d'argent, améliorez votre santé financière, améliorez votre éducation financière. Si vous voulez monter un projet ou vous lancer dans un domaine que vous ignorez, ce que je vous invite à faire, c'est de vous approcher des personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine et prendre conseil de cela. Si travailler plus dur rendait plus riche, alors les millionnaires seraient ceux qui travaillent de 6h à 17h. Et on se rend compte, bien évidemment, dans notre société que ce n'est pas le cas. Pourquoi Parce que ceux-là ont déjà compris qu'il y a une façon de raisonner pour pouvoir sont sortis, il y a une façon de raisonner pour pouvoir réussir ce que l'on entend. Alors mon message d'aujourd'hui c'est arrête de travailler dur mais travaille intelligemment. Donc sur ce je vais te souhaiter une bonne et heureuse année 2021 et que du bonheur pour toi et si l'année passée tu n'as pas fourni tous les efforts qu'il fallait et que tu sais que tu n'as pas fourni les efforts qu'il fallait parce que chacun sait véritablement ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Fais-le cette année et les choses seront meilleures. En cette année qui finit, euh, je n'ai pas pu moi aussi accomplir tout ce que je voulais. Je l'ai fait juste à 70% et je sais qu'en 2021, je vais me fixer de nouveaux objectifs et faire tout pour y arriver parce que cette année allait très vite. Au début, il y a eu janvier. Ensuite, il y a eu février. Ensuite, il y a eu mars. Et enfin, il y a eu le corona. Et aujourd'hui, on est déjà en décembre. Donc, pour que l'année prochaine aille vite, il faut prendre les choses dès à présent et commencer à vous mettre au travail. Sur ce... Rendez-vous ah, au sommet.